Salut la Pixie Army J'espère que vous allez bien. Euh, je me rends compte que là ce décor, c'est pas possible. Il faut qu'on se mette en mode Christmas, alors c'est parti, on reprend du début. Ah, c'est tout de suite mieux On est dans l'ambiance de Noël, j'ai mis le petit pull et tout pour l'occasion. Et aujourd'hui la Pixie Army, on se retrouve pour une FAQ. J'avais demandé il y a quelques semaines sur Youtube d'avoir toutes vos questions pour ce jour précis. Et aujourd'hui, on va parler à cœur ouvert puisque eh bien, ça fait quelques mois, voire un an, que je n'ai pas fait de FAQ et je me suis dit qu'il était temps de répondre à vos questions. Donc la première question, c'est « Comment te sens-tu Ça va et toi ?» Non, je rigole. Je sais très bien que cette question est plus précise en réalité et elle parle, je pense, un peu plus de mon absence sur YouTube et du fait que bah, je ne suis pas présente parmi vous et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à ce sujet. À l'heure actuelle, euh, je me sens plutôt bien. Bien que je dois admettre que j'ai du mal à reprendre le rythme de YouTube et des réseaux sociaux, en début d'année, j'ai décidé de faire une pause. Je, je sentais que le mood n'était plus là, donc c'était un peu compliqué. J'ai préféré prendre du recul sur tout ça. À l'heure actuelle, je me sens mieux. Je recommence un peu à retrouver ma place. J'avoue que le fait de vous retrouver tous les dimanches à midi et d'échanger en live avec vous, ça m'aide beaucoup aussi à reprendre confiance en moi et à diffuser des vidéos. Mais on n'est encore pas... Euh, je pense dans l'équilibre et dans ce que j'espérais en tout cas à ce moment-là. Ce que j'espérais ce que j'imaginais retrouver il y a un an, je sens qu'il y a vraiment un décalage entre bah, l'ancienne moi sur YouTube et ce que je suis actuellement. On me demande comment as-tu vécu le confinement et le Covid de manière générale Alors je sais que le coronavirus a changé beaucoup de choses pour les gens. Moi je dois admettre que j'ai la chance de ne pas faire partie de ce genre de personnes dans le sens où bah, le télétravail j'en fais en fait depuis 6 ans. C'est mon quotidien en fait donc je suis habituée à rester assez facilement à la maison euh, des journées entières. C'est quelque chose dont je me suis rendue compte pendant le confinement. Les gens vivaient très mal et ça a duré assez longtemps. Moi j'ai pas vu le temps passer honnêtement et ça a eu assez peu d'impact sur ma vie au final. Et quand j'y réfléchis je me dis que je trouve ça assez triste parce que... Euh, bah voilà ça veut dire aussi que je ne sors pas beaucoup, que je ne vois pas beaucoup de monde de façon générale Et je trouve ça un peu dommage, donc ça m'a fait une prise de conscience là-dessus Moi le confinement ça m'a aidé déjà à faire un lien encore plus soudé avec mon chéri Puisque bah on a passé le premier confinement ensemble et le deuxième aussi Ce confinement a permis de nous rapprocher d'une façon assez spéciale Et je pense que bah voilà on était ensemble depuis trois mois Je sais très bien que dans des conditions de vie normale Bah ce lien là on l'aurait peut-être tissé au bout d'un an, de deux là on a appris vraiment à se connaître on a vraiment tissé une relation qui est particulière, qui est vraiment 100% honnête, très saine, euh, très fusionnelle aussi et euh, dont je suis assez fière. Et sur le plan personnel, le confinement ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, de me rendre compte de mes réels besoins, de là où j'en étais globalement dans ma vie, de mûrir aussi sur pas mal de choses. Et euh, la chose dont je suis très fière et très heureuse c'est que ce confinement m'a permis de renouer avec mon côté créatif. J'ai commencé à redessiner, à refaire des projets un peu plus manuels. C'est quelque chose que je faisais beaucoup pendant mon adolescence et que j'ai complètement délaissé une fois adulte. Et le fait de me replonger dedans, et bah ça m'a fait beaucoup de bien. à l'heure actuelle, je fais encore plein de petits projets créatifs à droite à gauche. Euh, je fais des dessins, des petites affiches, des cartes une cheminée, <rire> enfin plein de petites choses comme ça et, et c'est une facette de ma personnalité qui m'avait manqué que je suis contente d'avoir retrouvé. et du coup j'ai pris de l'avance sur la question de quoi es-tu reconnaissante et fière pour cette année donc la chose dont je suis la plus reconnaissante bah, c'est le lien que j'ai tissé avec mon chéri parce que 2020 ça a vraiment été notre année là-dessus ça m'a permis de refaire le point et de me retrouver euh, moi-même de, de reprendre un peu conscience de la réalité et des choses et ça m'a fait du bien j'ai tendance à me forcer assez facilement à ne pas forcément m'écouter et cette année j'ai vraiment appris à le faire à me faire passer en priorité, à prendre soin de moi, à arrêter de vouloir être tout le temps parfaite et de toujours vouloir faire toujours trop en fait, d'apprendre à me reposer, et à prendre soin de moi et c'est vraiment positif. Donc ça ça je suis assez contente. Même si la chaîne en a un peu pâti, soyons honnêtes. Et forcément donc comme je disais en début de vidéo, c'est la question qui m'a été le plus posée. Pourquoi être moins présente en ce moment Pourquoi y a-t-il moins de contenu sur la chaîne L'année dernière il y a eu un décalage parce que euh, bah, j'étais fatiguée, épuisée, autant physiquement que moralement, et je me forçais un peu à publier des vidéos, pas pour la notoriété ou pour la monétisation, mais parce que, euh, par respect pour vous, par respect pour le lien qu'on faisait, et parce que, eh bien quand j'ai un truc dans la tête, j'aime bien aller au bout des choses, je me sentais obligée de publier tous les dimanches à midi. Ça m'a pris du temps à m'en rendre compte. Je suis passée par une rupture qui était assez difficile, sur le plan amoureux, mais sur le plan amical, j'ai aussi perdu beaucoup, beaucoup d'amis qui comptaient beaucoup pour moi. Je pense que vous le voyez aussi sur YouTube. Je suis beaucoup moins entourée que je pouvais l'être l'année dernière ou il y a deux ans, et il y a des raisons à ça. J'ai eu des, des, des vraies trahisons, en fait, des choses qui m'ont fait perdre complètement confiance en moi, qui m'ont fait beaucoup de mal, et j'ai pas voulu m'écouter. Je voulais mettre des œillères et essayer de me concentrer sur mon travail. Sauf qu'au bout d'un moment, eh ben, il fallait bien que que je prenne le temps de me reposer, de me reconstruire, ce que je ne faisais pas. À un moment, mon corps, mon esprit, ont dit stop. Et je me suis dit, ok, je vais m'écouter. Et il y a aussi euh, le fait que cette année, j'ai beaucoup grandi, évolué, et que certes, Disney euh, est toujours dans mon cœur, certes, c'est toujours aussi important pour moi, et je pense principalement aux voyages et aux films quand je parle de ça. Euh, mais faut admettre que bah, voilà, je suis moins influencée par Disney qu'avant. J'ai des centres d'intérêt qui sont au même niveau que Disney à l'heure actuelle. Je pense notamment à l'astrologie, euh, ou par exemple au divertissement, aux séries, au cinéma, etc, euh, qui ont pris plus de place dans ma vie cette année. C'est des choses où avant, en fait, j'étais vraiment concentrée que sur Disney, c'était ma seule et unique passion. À l'heure actuelle, il y a d'autres sujets qui m'animent, et du coup, euh, bah, j'achète moins de Disney, je pense que vous l'avez constaté, les halls ont été en net baisse cette année. Je m'habille moins Disney, mais forcément, on est confiné, donc je vais pas faire du Disney bound, donc j'achète aussi moins de vêtements. Les parcs ont été fermés une bonne partie de l'année, et c'est vrai que cette année, j'ai moins ressenti le besoin d'aller à Disneyland Paris, même en dehors des confinements. Donc je pense que c'est quand même un signe que, que mon intérêt pour Disney est différent. Donc je pense qu'il faut que je retrouve mon rythme, ma façon de m'exprimer par rapport à Disney et de communiquer. Et ça, ça prend plus de temps que ce que je pensais honnêtement. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, et eh bah, on est assez souvent ensemble avec mon chéri, donc je ressens moins le besoin d'être devant ma caméra et de filmer des trucs. J'ai moins de choses à vous partager vu que j'achète moins et que je consomme moins de Disney de façon globale. Et il y a aussi autre chose qui joue euh, et j'en ai Parler, je crois, sur Instagram, mais jamais sur YouTube. L'année dernière, une personne que je considérais comme l'un de mes meilleurs amis euh, s'est permis de faire partie d'un groupe de gens euh, qui m'ont lynché sur mon physique, qui prenaient des captures d'écran de mon visage démaquillé euh, et qui se moquaient de moi, enfin qui, qui me comparaient à une boîte de McDo en parlant de la différence qu'il y avait entre mon visage maquillé et démaquillé. Et c'est des remarques qui, honnêtement, m'ont fait beaucoup de mal. Euh, je sais que sur YouTube, c'est assez mal vu de, de dire, en fait, quand on peut être touché par des remarques, mais... Là, je vous le dis honnêtement, en toute sincérité, en toute transparence, déjà de base parce que bah, c'est pas forcément facile de s'accepter sans maquillage et de se montrer à nu. C'était un travail que je faisais sur moi-même pour apprendre à m'accepter et à prendre encore plus confiance en moi. Et parce que je trouvais que c'était important aussi, vis-à-vis euh, -vis, euh, des jeunes et de la communauté, de se montrer au naturel. Mais encore et surtout que ça vienne de personnes de mon entourage très proche, ça m'a ça quand même fait beaucoup de mal. Et du coup, bah, c'est vrai que la majorité du temps, comme je reste chez moi, vu que je travaille à domicile et que je sors peu, bah, je suis démaquillée. Et j'aime pas forcément mettre des filtres. Et du coup, me montrer sans maquillage à la caméra, euh, en story Instagram, etc., bah, c'est pas si facile en fait. Pendant quelques mois, quand je venais vous parler, bah, si je venais vous parler, c'est que j'étais soit intégralement pimpée, soit avec un filtre Instagram euh, qui vous lisse tous les traits du visage. Et, et ça me dérange. Et j'étais pas à l'aise. Et donc du coup, il bah, y avait des fois où j'avais envie de partager. Mais j'avais plus cette spontanéité de prendre mon téléphone euh, sans me préparer et de me dire « bon bah ok, je vais m'installer devant ma story, je vais vous parler ». Et du coup, ça, ça a un peu rompu le lien et ça m'énerve en vrai parce que cet acte, ça devrait pas euh, avoir une influence actuelle sur moi-même, ça devrait pas euh, me pousser à moins communiquer avec vous. Mais en toute transparence, c'est bah, ce qui s'est passé. Donc c'est un rythme à reprendre, euh, ça revient petit à petit. Mais après comme je vous le dis, au moins quand je reviens, quand je viens vous partager du contenu, bah, c'est fait avec le cœur. C'est que j'ai vraiment envie de prendre ma caméra et de vous parler. Et surtout, c'est pas parce que vous me voyez pas en story, ou sur Youtube d'ailleurs, que euh, je ne parle pas avec vous puisque je réponds très souvent à vos MP et on a souvent euh, des interactions en privées entre nous, donc voilà. Autre question du coup qui touche au Youtube Game... Euh, et c'est une question que j'ai trouvée assez intéressante. On m'a demandé pourquoi est-ce qu'on était moins proche avec Maureen. Alors il faut savoir qu'avec Maureen, il s'est jamais rien passé. Maureen, c'est une personne pour qui j'ai énormément de respect, et elle le sait de toute façon. On est amis depuis début 2018, euh, c'est une femme dont j'admire le parcours, euh, la force que ce soit tant au niveau professionnel que personnel, parce que j'ai la chance de la connaître sur un plan plus humain, et je suis extrêmement fière de sa réussite. Après, c'est vrai que cette année, je me suis éloignée euh, de beaucoup de gens par rapport aux trahisons que j'ai eues l'année dernière, et qui m'ont un peu ouvert les yeux. Euh, j'ai préféré me protéger et m'éloigner il faut pas oublier aussi que cette année il y a eu le confinement et le corona et que bah, avec tout ça bah, le parc était fermé euh, moi j'ai moins partagé de choses donc forcément je me suis un peu retirée de la communauté Disney et donc il y a des gens à qui j'ai pas parlé cette année et j'en suis désolée euh, je me suis beaucoup éloignée pour mon propre bien-être en fait. et du coup bah, ça a joué avec Maureen mais il faut savoir qu'il n'y a vraiment aucun problème entre nous on s'entend toujours aussi bien on s'est parlé d'ailleurs assez récemment et euh, j'espère je, vraiment qu'en 2021, on se verra, que ce soit à Lyon, à Paris ou à Disneyland Paris pour le coup, je croise les doigts très très fort. Mais il euh, n'y a aucun problème avec Maureen. Par contre, effectivement, et c'est la question d'après, on me demande s'il y aura des collabs avec d'autres youtubeurs en 2021. J'espère qu'on retravaillera ensemble avec Maureen parce que vraiment elle me manque euh, et que j'aime beaucoup notre énergie. Après, très sincèrement, il n'y a pas de collab de prévu avec d'autres youtubeurs Disney, en tout cas pour l'instant. Euh, pour ce qui est des collabs avec d'autres youtubeurs hors disney pour l'instant moi j'en ai pas forcément l'envie parce que j'ai pas forcément de contenu qui me vient en tête euh, je sais qu'il y a d'autres vidéos avec Xavier en tout cas qui sont prévues euh, normalement des vidéos avec Arribas France aussi euh, j'espère, je crois que le doigt là encore en dehors de ça rien de particulier de prévu cette année j'ai eu la surprise que euh, Dorémy vienne me voir pour me proposer une collab c'est une youtubeuse que je suis depuis assez longtemps et j'étais super contente mais c'est vrai que si elle n'était pas venue bah, j'en aurais pas forcément eu l'idée donc Peut-être que 2021 nous réservera des surprises, qui sait Là on m'a posé une question euh, un, peu, un peu différente, on m'a demandé depuis combien de temps je faisais du Disney Bound. Et c'est vrai que c'est une question qu'elle j'ai jamais répondu parce que bah, j'ai pas, pas la, la date en tête. Quand je me suis euh, remise dans la passion de Disney en 2011, euh, j'ai été sur des forums et vers 2012-2013 ça parlait déjà de Disney Bound en France. Et je crois que j'ai suivi le sujet dès le départ parce que j'ai toujours été passionnée de mode. Quand j'étais toute petite, je voulais être styliste. Ça a toujours été quelque chose que j'aimais beaucoup. Quand j'étais ado, je collectionnais tous les magazines que je pouvais, euh, où je suivais de près les tendances, j'avais un classeur et tout, avec toutes les informations sur les prochaines modes à venir, tout ça. Donc c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée. Et je pense que le fait de lier la mode à Disney, en sachant que j'ai vraiment toujours adoré la mode, bah, ça pouvait que me parler honnêtement. Donc je dirais que dès que le mouvement a pris un minimum d'ampleur en France, qu'on a commencé à en parler dans les premiers sujets, j'ai dû commencer... Après, mon tout premier Disney Bound, j'en ai pas exactement le souvenir. Euh, je dirais que j'ai d'abord commencé par m'habiller plus avec des t-shirts et sans pieds Disney qu'avec vraiment des, des Disney Bound. Je pense que l'un des premiers que j'ai dû faire, c'est Mickey, honnêtement. Euh, je dirais que je dois en faire au moins demi, depuis 2013-2014. Donc ça fait au moins 6 bonnes années. En tout cas, je sais qu'en 2016, quand je suis partie pour la première fois à, Disney, à Walt Disney World, je faisais déjà du Disneybound. On me demande, est-ce que Disneyland te manque Alors forcément, évidemment que Disneyland me manque. Euh, c'est notre maison à nous tous et on s'y sent bien. Et ça fait bizarre de se dire que le parc est fermé. Après, de mon côté, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je peux dire que j'ai une expérience un peu différente de Disneyland Paris. Parce que comme j'y vais moins, eh ben, j'ai moins cette expérience de fan euh, qui va y aller toutes les semaines et qui euh, va s'y promener assez facilement. En plus, c'est vrai que j'habite pas non plus à côté du parc, honnêtement. J'ai plus une expérience de guest lambda et je pense que je revois le parc avec un œil frais quand j'y vais et ça, je trouve ça hyper important. J'ai surtout été sur le parc cette année plus pour m'amuser que faire du contenu. Je trouve que c'est cool de redécouvrir le parc avec cet œil un peu nouveau et un peu moins exigeant aussi. Après, pour être très honnête avec vous, euh, Disneyland me manque mais euh, je sais que je peux totalement survivre à ce qu'il soit fermé plusieurs mois. C'est-à-dire que même si ça me manque, je ne vais pas me sentir mal pour ça. Par contre, ce qui me fait beaucoup de mal et honnêtement, bah, voilà, j'y pense extrêmement régulièrement, c'est tous les cast members en fait. C'est toutes ces personnes qui travaillent et qui font vivre la magie du parc, qui sont au chômage actuellement et qui n'ont pas le loisir de profiter du parc, de faire vivre la magie aux visiteurs. Euh, ces personnes qui ont peur aussi pour leur emploi et c'est normal. Euh, ça j'avoue que ça m'inquiète, que ça reste dans un coin de ma tête et j'espère vraiment que le parc va vite réouvrir ses portes pour ça. A titre personnel, c'est vrai que bah, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois le parc euh, depuis la réouverture et je peux dire honnêtement que c'est l'endroit sur lequel je me suis sentie le plus en sécurité. Je me sens bien plus en sécurité à Disneyland Paris euh, que dans des centres commerciaux par exemple. Euh, les consignes sont respectées à la lettre. Alors bien sûr, il euh, y a des visiteurs, des guests qui sont franchement... Euh, sans, sans commentaires, qui respectent rien dans les files d'attente, qui ne respectent pas les mesures de sécurité, etc. Euh, mais globalement on se sent quand même vraiment safe et, et en ça j'espère que ça rouvrira vraiment, très rapidement. Alors on m'a posé également quelques questions sur Tonton Pixie puisque euh, bah, vous l'avez vu sur une vidéo cette année, euh, voilà je suis de nouveau en couple depuis le mois de décembre 2019 donc ça fait un an maintenant euh, qu'on est ensemble et c'est vrai que euh, bah, j'ai fait le choix d'exposer mon chéri c'est quelque chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent euh, et c'était important pour moi de le faire alors on en a parlé ensemble et on était assez d'accord sur le fait de pas se cacher, mais de préserver quand même notre vie privée. C'est pourquoi vous ne connaissez pas son prénom par exemple. Ou que euh, bah, quand je partage des photos avec lui, je ne mets pas son Instagram. On tient vraiment à ce que notre vie privée reste privée. Et euh, bah, voilà, quand Tonton Pixie intervient, c'est souvent des sujets en rapport avec Disney. Notamment notre première visite sur le parc ou un peu nos vacances cet été, etc. Je pense que la première raison pour laquelle on s'est exposé, c'est parce qu'il était d'accord déjà. C'est un choix qui ne m'appartenait pas à moi toute seule. Quand on a envie de vous partager quelque chose à deux, on en discute, et si on est d'accord tous les deux, et bien bah voilà. Je pense que voilà, je fais beaucoup la séparation entre la vie YouTube Disney et ma vie privée. Je vous partage pas tant que ça chose de choses de moi-même, et le fait de vous partager que j'étais en couple, ou certaines choses vis-à-vis -vis de notre vie de couple, et bien bah, ça me donne aussi un lien de proximité un peu plus fort avec vous, je vous partage un peu plus mon quotidien, et c'est important pour moi. Cette question m'a fait beaucoup rire, je m'y attendais pas du tout. On m'a demandé si mon chéri me connaissait via Insta ou ma chaîne avant de me rencontrer. Alors la réponse est non. Et je vous le dis de façon honnête parce que j'ai aucun mal à parler de ça. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est un tabou, mais bref, Tonton Pixie et moi on s'est rencontrés sur une application de rencontre. Euh, non, il ne me connaissait pas, il n'est pas fan de Disney, même s'il a vu tous les films et tout, et que c'est quelqu'un d'assez curieux et d'ouvert d'esprit, donc euh, il a aucun mal à regarder ce genre de programme et à partir dans les parcs avec moi mais c'est pas un fan Disney de base donc non ils me connaissaient pas parce que je suis pas non plus hyper connue bien que <rire> sur ce site de rencontre j'ai rencontré des fans Disney c'était plutôt gênant et qui là pour le coup m'ont reconnue. Dès notre premier rendez-vous euh, je lui ai avoué que j'étais youtubeuse Disney parce que pour moi si je me mets en couple sérieusement avec quelqu'un et eh bien euh, j'ai besoin que cette personne le sache je voulais pas que ce soit privé et qu'il l'ignore je trouve que c'est important et ça fait quand même partie de ma vie, hein. enfin je veux dire déjà rien que cette pièce c'est difficile de passer à côté et pareil pour bah, mon emploi du temps puisque bah quand je suis active je suis quand même très très présente et ça me prend beaucoup de temps donc c'était important, fait assez amusant sa famille euh, le sait et me regarde, mais aucun de ses amis n'est au courant. Donc c'est un petit jeu entre nous, on essaye de garder le secret le plus longtemps possible. Euh, on a déjà tenu un an, donc on verra bien le nombre d'années que ça tient. Mais euh, c'est plutôt marrant en fait. As-tu des projets de voyage Disney et avec ton chéri Alors, de base, je voulais retourner aux états unis en 2021. Euh, c'était prévu dans ma tête depuis l'année dernière. Je voulais soit euh, retourner à Walt Disney World, soit faire un combo Walt Disney World, Disneyland Californie et l'année 23. Oui, parce que vous me connaissez, moi quand je fais les choses, je ne les fais pas à moitié, donc c'était mon objectif. Euh, la vie a décidé que, euh, bah, malheureusement, avec le confinement, le corona, etc., je ne pourrais de toute façon pas faire les deux. C'est un budget qui est faramineux, c'est impossible. Euh, quand on s'est mis ensemble avec mon chéri, on a décidé assez rapidement... Vu que lui n'est jamais parti aux États-Unis qu'on irait à Walt Disney World en 2021, c'était quelque chose qui me tenait très à cœur. À l'heure actuelle, je pense que le projet n'est euh, pas très très sûr. Honnêtement, euh, je ne pense pas qu'on le fera. Après, à voir comment ça se passe euh, au niveau mondial, au niveau sanitaire, euh, au niveau des réouvertures, au niveau euh, de nos vies personnelles aussi, euh, niveau travail, etc. Comment ça se passe Normalement, ça ne devrait pas se faire, mais... Peut-être que l'été prochain, je serai à Walt Disney World, je croise les doigts. En tout cas, si c'est pas l'année prochaine, ce sera sûrement en 2022. Et après, dans mes projets euh, voyage Disney, j'aimerais beaucoup être en Californie pour mon anniversaire, pour mes 30 ans. Est-ce que ce sera faisable Je ne sais pas. J'aimerais beaucoup terminer euh, bah, mon tour du monde avec les parcs chinois. Surtout avec euh, le nouveau château de Hong Kong Disneyland, ça me donne encore plus envie. À l'heure actuelle, en tout cas, on ne se sent pas prêt à aller en Chine, donc euh, ce ne sera pas pour tout de suite, je pense. Mais par contre, on parle de plus en plus d'aller aussi au Japon. Moi c'est vrai que bah, j'ai eu une expérience assez compliquée en 2018, vous l'avez très certainement vu je pense, euh, si vous avez regardé mes vidéos. Mais je sais que cette expérience a été mauvaise parce que j'ai eu beaucoup de malchance et que j'étais toute seule. Et je pense que si on était deux, ça se passerait pas du tout pareil. Au niveau de l'orientation, bah, je vivrais peut-être un peu moins mal d'être perdue toute seule. Ou plein de petites galères qui me sont arrivées par-ci par-là. Et je sais très bien que si je repars, j'aurai, je pense et j'espère très très fort, ne pas avoir autant de galères premièrement. Et encore et surtout je pense que c'est un pays que j'ai envie de refaire, de revisiter. J'aimerais beaucoup faire même un, un road trip en fait à travers tout le Japon. J'adorerais aller au Land aussi, Mario euh, à Universal Studios. C'est un projet en tout cas qui mûrit dans notre tête puisque lui aussi aimerait beaucoup aller au Japon. Donc peut-être dans les années à venir aussi, mais je pense que les états unis passeront en priorité. Alors cette question là aussi je trouvais qu'elle était importante. C'est une question à laquelle je ne réponds jamais parce que euh, on en a déjà parlé par le passé, mais je vais vous expliquer tout de suite. On m'a demandé à quand le bébé. Il y a quelques années, euh, et même globalement assez récemment, c'était quelque chose que je ne voulais pas. Je, je l'avais dit d'ailleurs sur YouTube et un, ça avait un peu fait polémique, même si les gens étaient assez respectueux de ma décision. Je ne voulais pas d'enfant, je ne me sentais pas d'être mère en fait, tout simplement. Et... À l'heure actuelle, ma vision a complètement changé. Peut-être que c'est aussi parce que je suis avec la bonne personne et que je me projette. Mais tonton Pixie, j'aimerais beaucoup qu'il soit le père de mes enfants un jour. Dans les années à venir, en tout cas, ce sera un projet. Alors pas à l'heure actuelle, clairement. Euh, je pense pas que je serai maman avant 30 ans. Et surtout, je tiens vraiment, vraiment très très fort à être mariée avant d'avoir un enfant. Puisque le mariage est mon rêve ultime. J'aimerais beaucoup avoir un ou plusieurs enfants avec tonton Pixie. C'est quelque chose... Euh, dont on rêve, dont on parle, euh, sur lequel on se projette. Ça me fait bizarre d'en parler en vidéo parce que, euh, à part avec ma mère, je n'ai pas abordé le sujet avec grand monde en vrai. Et ma mère est super contente de se dire qu'elle aura peut-être un jour des petits-enfants. Mais oui, c'est quelque chose où je me dis que ça peut se produire dans les années à venir. En tout cas, je me sens vraiment très bien avec Tonton Pixie. On est totalement connectés, pareil, et on partage la même vision des choses. Et je pense qu'il ferait un super père, donc euh, voilà. Et enfin, une dernière question. Euh, parce que cette FAQ est déjà assez longue comme ça. On me demande que nous prépares tu pour 2021 Alors pour l'instant 2021 c'est un peu flou honnêtement. Euh, la chose qui est sûre c'est que je ne pense pas en tout cas en début d'année reprendre mon rythme d'une vidéo par semaine. Je pense être à deux par mois, euh, voilà un dimanche sur deux. Avec par contre ce rendez-vous en live à chaque fois avec la vidéo diffusion en première, parce que je pense que c'est vraiment agréable de partager vos retours en direct sur les vidéos. J'aimerais vous faire des vidéos qui sont un peu plus travaillées aussi, euh, un peu plus réfléchies. Il y avait des projets qui étaient prévus en 2021, notamment le voyage à Walt Disney World que je vous aurais intégralement filmé bien évidemment. A euh, l'heure actuelle, niveau projet, je ne sais pas trop où j'en suis, euh, donc je ne vais pas commencer à vous teaser. Par contre, il euh, y a quand même quelque chose d'important que je dois vous annoncer, euh, que je ne vais pas annoncer pour l'instant parce que c'est pas encore sûr à 100%. Mais il s'agit d'un projet écrit, pas un livre, hein, je, je, je préfère vous le dire tout de suite... Mais un truc qui me fait vraiment chaud au cœur en sachant que bah voilà, j'ai un peu laissé mon blog à l'abandon. Donc, euh, donc voilà, je vous en reparle en 2021. Et je pense que c'est quelque chose qui vous plaira beaucoup. Euh, et j'ai vraiment, vraiment hâte. Si ça se, si se concrétise, en tout cas, ce serait vraiment cool. Et sinon, en dehors de ça, essayez d'être un peu plus régulière, de vous reparler un peu plus sur Instagram. Euh, et d'être toujours aussi honnête et transparente avec vous. Et de continuer d'avoir ce lien. Et le gros projet 2021... Euh, et ça, ça dépendra beaucoup des conditions sanitaires c'est que j'aimerais refaire des meet-up parce que 2021 c'est les 5 ans de la chaîne c'est une date qui est hyper importante et symbolique mais surtout 5 c'est mon chiffre au porte-bonheur et donc cette année elle, est vraiment, elle compte vraiment énormément bon et eh bien c'est tout pour cette vidéo la Pixie Army, j'espère que celle-ci vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec grand plaisir, Plus, j'espère que les réponses que j'ai pu vous apporter euh, vous, vous intéresseront en tout cas, encore une fois, j'ai tenu à vous répondre avec la plus grande honnêteté possible. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez ça. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous Et alors, en scène post-générique, euh, je me suis dit que j'allais répondre à deux questions qui étaient beaucoup plus légères, mais auxquelles j'ai jamais répondu, donc euh, c'est parti Alors la première question, c'est ma paire de ears préférée. Alors la question est très difficile parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de paires d'oreilles de, de, Mickey. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une vidéo sur toute ma collection de paires d'oreilles euh, vous intéresserait. J'ai déjà fait un article de blog dessus, euh, mais vous êtes nombreux à me le réclamer de temps en temps, donc je me dis que si ça vous intéresse, pourquoi pas. Euh, ma paire d'oreilles préférée alors j'en ai beaucoup que j'aime, euh, mais celle qui me tient le plus à cœur, c'est la paire noire avec le nœud multicolore de la Magical Pride. C'est une paire dont je vous ai parlé dans la vidéo des 25 000 abonnés, puisque euh, bah, c'est une paire qui a une histoire un peu particulière, qui m'a été euh, ramenée par un membre de la Army avec qui j'ai tissé un lien très particulier, et donc elle me tient très à cœur. Et euh, la deuxième question, c'est mon dessert préféré. Alors faut savoir que je suis plus bec à sel que bec à sucre, c'est-à-dire que si tu me demandes de choisir entre un gâteau et du saucisson, le choix est tout de suite fait. Mais par contre, mon gâteau préféré, c'est euh, la galette des rois. J'adore la galette des rois, ça a toujours été mon gâteau préféré. Et d'ailleurs, c'est un peu compliqué parce que bah, chaque année à mon anniversaire, bah, j'ai du coup un gâteau qui me tente pas des masses. Il y a très peu de gâteaux que j'aime. Euh, j'aime beaucoup par contre la glace au citron, c'est un hein, de mes, mes péchés mignons. Mais sinon, euh, en termes de gâteau, bah, j'aime la tarte aux pommes, la tarte au citron meringuée et la galette. Et sinon, je ne mange rien d'autre. Donc souvent, je me retrouve avec des petites déceptions. <rire> enfin voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, ma Pixie Army et à la semaine prochaine